Bonjour, il était une fois un loup, il était une fois le loup du Mercantour dans les Alpes du Sud, où il avait choisi de revenir, mais dont la dépouille a été retrouvée au milieu d'une forêt dans les années 90. Je vous parle de « Nez de la nuit » de Caroline Audibert, c'est son premier roman, qui est paru aux éditions Plomb en avril 2020. Caroline Audibert est fille de la montagne, elle est journaliste et philosophe de formation. Elle interroge sur la, la question du vivre ensemble, sur la relation entre les hommes et le vivant, le vivant dont le, dont le loup est le symbole. Son roman est très novateur car elle a choisi de faire du loup à la fois son personnage principal et son narrateur. Dès le début du roman, on entre dans l'intimité et dans l'esprit de l'animal. Il dit euh, sa naissance, ses jeux, ses apprentissages, son départ de la meute et sa quête pour un nouveau territoire. Il nous enseigne euh, ses luttes, hein, euh, sa relation avec l'homme. Il nous enseigne aussi euh, la montagne, euh, sa relation avec, euh, avec le vivant. Et euh, étant donné qu'on qu qu vit euh, à hauteur de, du loup, la, la langue de Caroline Dibert est, est très poétique. Elle est sensuelle, charnelle, euh, sensorielle. Et le lyrisme de cette, de cette écriture exacerbe la beauté, la puissance, la force de la nature. Nous lecteurs, on comprend instinctivement combien il est important, il est urgent de réapprendre à vivre avec et dans la nature. Et surtout de réapprendre le, le respect de ce vivant. J'ai choisi de vous lire un extrait de... Une citation qu'elle a insérée dans le roman, c'est une citation de, de Flaubert. « À force de regarder un caillou, un animal, un tableau, je me suis sentie y entrer. Et maintenant, je vous en souhaite une très très belle lecture.